Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui sera un tutoriel sur comment mettre à jour le firmware MicroPython sur la carte Pi Cela sur un système Linux pour être open source jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo, nous allons aborder le système d'exploitation Windows. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur MicroPython ou bien sur la P-Board en particulier, je vous invite à voir nos vidéos sur le sujet disponibles sur la playlist MicroPython sur notre chaîne. La première étape de la procédure de mise à jour consiste à connecter la PIN-BOOT de la carte à la sortie 3,3V de celle-ci. Cela aura pour conséquence la mise en mode de programmation de l'ARM, de la carte, nous donnons accès à la mémoire Flash interne pour pouvoir la réécrire. Après cela, il faudra connecter la carte à notre PC qui tourne sur système Linux. Avant de nous lancer dans la phase « Mise à jour en elle-même », il nous faut télécharger un utilitaire qui va s'occuper de l'opération d'écriture du firmware sur l'ARM. Ce programme se nomme DFU-Util, que l'on peut installer via la commande « sudo apt install dfu-6 util Maintenant que l'installation s'est bien déroulée, nous pouvons récupérer le firmware depuis le site du projet MicroPython. On démarre par le téléchargement de la dernière version du firmware depuis le site micropython.org dans la partie Download. Là, on a une liste. Des versions disponibles pour p -board, par exemple ou bien pour d'autres cartes comme la wi le SP8266 ou le SP32. On va choisir p -board. et là on a plusieurs possibilités par rapport à la PiBoard version 1, version 1.1. Dans notre cas on utilise Lapiboard dans sa version 1 et on va télécharger la version standard. Maintenant que nous avons téléchargé la version du firmware qui correspond à notre pi board, il nous faut nous positionner dans le répertoire qui contient le fichier DFU et qui sera notre répertoire de travail. Il nous faut maintenant vérifier que notre Pi board est bien connecté à notre PC. Cela par la commande sudo dfu-utile-l, où L correspond à liste. On obtient une liste d'informations qui confirme la détection de notre carte et de notre ARM. A ce stade de la procédure, il nous est possible de récupérer la version actuelle installée sur la carte pour pouvoir la recharger en cas de problème avec la nouvelle version. Cela par la commande « sudo dfe utile »« alt »« 0 »« double tiret, upload » puis le nom que l'on veut donner à cette version récupérée depuis p Board. La valeur qui suit «-S » représente la taille de la mémoire à récupérer de la carte. Un simple LS nous montre bien que l'opération s'est bien déroulée. Nous pouvons maintenant lancer la phase de mise à jour avec la commande « sudo -utile Alt. 0-D majuscule suivi du nom de la version à installer. Et voilà, l'opération s'est déroulée sans problème. Dans une prochaine vidéo, nous allons aborder la même procédure, mais cette fois sur un système Windows. D'ici là, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, cela peut ne rien rater de nos prochaines publications. Donnez-nous votre avis sur cette vidéo dans les commentaires ou bien sur les réseaux sociaux.